Salut à tous, c'est Skyspirit. j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour ma rentrée à moi, après un an et demi de vidéos en saccadé, en... on sait pas trop quand est-ce que ça sortira, en... je fais plus de Minecraft parce que mon PC me le permet plus désormais, mon PC me le permet, et oui, j'ai un nouveau setup, je vais vous faire une vidéo setup euh, d'ici euh, pas très longtemps, euh, en septembre je pense, euh, et également, je vous ferai une série euh, sur V1.13 sur cette map, cette map euh, verdoyante, hein, euh, avec des amis sur serveur, euh, et également plein d'autres vidéos euh, dont je vous diserai plus tard, euh, mais surtout, euh, je vous dis, je suis de retour, et oui, incroyable, je suis de retour sur euh, l'internet, et que euh, la chaîne reprendra en septembre, euh, je la rallumerai, mais pour l'instant, euh, je vous laisse avec cette petite vidéo et je vous dis à septembre au revoir